Hello les toqués, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Aujourd'hui, on va faire un Paris-Brest ensemble. Donc, il va être bien gourmand et très généreux. C'est un dessert qui a été inventé en 1910 à l'occasion d'une course cycliste qui allait de Paris jusqu'à Brest. Donc, c'est parti Je commence par réaliser la pâte à choux. Donc, je mets le sel dans l'eau et le beurre. À la première petite ébullition, je vais rajouter la farine. Personnellement, j'aime bien la tamiser pour avoir quelque chose de sans grumeaux et pour m'assurer une pâte à choux lisse. Je mélange avec une spatule. Mélangez bien, c'est ce qui va permettre à la panade d'être lisse. Et je vous rappelle aussi que tous les ingrédients sont en barre de description. Je mets la panade sur le feu et je la dessèche. Alors en fait, elle sera prête lorsqu'elle collera plus du tout aux parois de la casserole et qu'elle formera une boule, comme ce que vous allez voir dans la scène suivante. Voilà, hop, vous voyez que ça forme une boule et que ça se décolle bien de la casserole. Ensuite, je place la panade dans le robot. Je vais la laisser tourner un petit peu. Donc en fait, je ne vais pas ajouter les œufs de suite pour pas que ça les cuise. Donc je laisse dessécher un petit peu au robot. Donc quand vous voyez que le, le bol est moins chaud, vous allez pouvoir ajouter les œufs petit à petit. Donc il faut bien laisser euh, les œufs s'incorporer entre chaque ajout. Si vous en mettez trop d'un coup, vous allez voir que ça va, ça va être trop liquide vous allez avoir du mal à avoir la bonne consistance. Et là vous voyez que la panade est prête, ça forme une vague. Ensuite, je poche ma pâte à choux dans une poche à douille, et comme vous voyez, cette technique c'est fait pour qu'il y ait le moins de bulles d'air possible dans la poche. Donc, j'ai dessiné un cercle de, avec un cercle entremets de 20 cm sur le papier sulfurisé. Je la tourne bien sûr pour pas qu'il y ait euh, la marque sur la pâte à choux. Et puis, je vais euh, bloquer la feuille avec de la pâte à choux sur les quatre coins. Et c'est parti, je commence à pocher le premier cercle. Donc en fait, il faut pocher à l'intérieur du cercle pour le premier bout d'un pâte. Ensuite, je poche à l'intérieur de ce cercle. Et ensuite, je poche entre les deux par-dessus. Ensuite, je vais mettre de l'œuf par-dessus, donc je vais dorer comme on dit. Je rajoute des amandes effilées sur toute la pâte à choux. Et je vais enfourner pendant environ une heure à 180 degrés. Après, ça dépend des fours. Ensuite, on va faire une crème mousseline. Je vous mets la recette dans le petit i et également dans la barre de description. Et là, on va bien détendre notre crème parce qu'on ne peut pas incorporer le beurre pommade dans une crème qui n'est pas détendue à fond. Si vous avez le beurre qui sort du frigo, vous le mettez 30 secondes, pas plus. Il ne faut pas que ce soit fondu, il faut que juste que ce soit pommade. Ensuite, vous rajoutez le praliné puis on mélange bien. Je vais même vous mettre en barre de description une recette de praliné maison que j'ai déjà fait, qui est vraiment une curie. Et ensuite, quand on en a rajouté le beurre pommade praliné dans la crème détendue, on va pouvoir la monter quelques minutes. Donc, il faut que la crème soit aérienne. Donc, de toute façon, dans la barre de description, vous avez la recette avec les explications de, de comment faire une crème mousseline. Donc, là, vous voyez, elle est bien montée. Elle est aérienne et en plus elle est très riche en praliné. Franchement c'est une très bonne crème. Ensuite quand la pâte à choux elle est refroidie on va pouvoir détailler. Alors je commence par l'extérieur et je vais vers le centre. Et je vais commencer par pocher une partie de la crème à l'intérieur. Alors C'est pour que ça donne quelque chose de régulier, pour que la crème soit bien mise joliment par-dessus. Ensuite, vous voyez, je fais des tourbillons. Je fais ça tout autour du Paris-Brest. Et puis, je rajoute une dernière couronne par-dessus. Pourquoi Parce que si je ne rajoute pas cette petite couronne, on va avoir tendance à aplatir le joli dessin de, du Paris-Brest. Donc C'est pour ça que je rajoute cette couronne et ensuite, je rajoute le dessus. Je rajoute du sucre glace pour avoir le beau visuel du Paris-Brest. Et puis voilà, vous avez un beau Paris-Brest. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est hyper gourmand. Et avec le praliné maison, franchement, je vous le conseille, c'est une tuerie. Et voilà, les toquets, cette recette est maintenant terminée. N'oubliez pas les pouces bleus si ça vous a plu et si vous adorez le Paris-Brest. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire ce que vous avez pensé de la recette. Ici, vous allez trouver mes dernières vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut